et vendredi AM pour le Québec et jeudi et vendredi pour l'Europe. La lune sera dans la balance. Votre cinquième maison, vous aurez une sensation générale de confort et vous sentirez très bien dans votre peau. Vous aurez l'opportunité de vous divertir et vous amuser en même temps que travailler. Votre charisme et votre charme vous aideront beaucoup dans vos négociations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 Et samedi et dimanche pour l'Europe, la Lune sera dans le Scorpion, votre sixième maison. Au niveau de vos tâches, vous les exécuterez avec beaucoup de diligence et minutie. Mais vos relations seraient mises en péril, et pas juste cette semaine, mais d'ici 11 février à peu près. Donc, vous devriez être très attentif. Ne pas vous impliquer dans des confrontations, surtout au niveau de vos relations professionnelles. Il faudrait soigner bien vos propos et être attentif à vos réactions impulsives. Donc, comme je vous ai mentionné, d'ici à peu près 11 février, il faudrait vraiment euh, soigner vos relations si elles vous tiennent à cœur, surtout les relations professionnelles.